What is up guys tony here so my channel always kind of revolved around weed and most of my audience is fellow weed smokers but one thing that's always kind of surprised me is that plenty of people that watch my videos have actually never smoked weed and just watch it for entertainment even back when i had my old youtube channel i remember seeing so many comments saying like yo what does it feel like to smoke weed or what does it feel like to be high and so i thought why have i never made this video since it's quite an obvious one to make don't forget to check out the first link in the description which is my chill playlist with all the chillest and most relaxing beats i made so that you know what to listen to next time you blaze or you just want to chill out a bit so basically there's two parts to it there's the effects that are specific to the type of weed you're smoking or what you're smoking with like there's two types of strains and you feel different effects from each of them you have a different effect if you're having edibles if you're dabbing if you're having the weed by itself or if something else whether it be tobacco or alcohol and then you've also got some effects that are independent of the type of weed you're having basically effects that you'll feel no matter which way you're blazing and today we'll discuss those general effects which you always have and how long they last and Next time we'll go more in depth into the different types of highs you get from different ways you can get that sweet, sweet THC in your body. And ultimately, you also have to keep in mind that everyone reacts differently to it, so what might be true for me or for you might not be true for someone else. All right, so there's one effect that you're guaranteed to experience, and it's even been scientifically proven, and that's hunger, aka the munchies. When you're high, food tastes so fucking good everybody knows this anything you eat will taste so good if you're eating basic food it'll taste amazing and if you eat stoner foods like pizzas burgers chips candy chocolate well anything that tastes amazing when you're sober your face when eating them high will probably look like you're having an orgasm and you will actually be because that's just how good shit tastes like when you're blazed other than that it can go two ways you can either go the good route which includes happiness uncontrollable laughter euphoria relaxation those last two obviously not at the same time creativity which are all good things and which is also the reason some people feel like shit when they're not high because they got used to always feeling so good which is technically the definition of addiction but you can also go the other way the bad trip personally I had so many bad trips in my life I almost definitely do a video on how to avoid them because I am most definitely an expert on that effects might include sweatiness anxiety paranoia shivers and a myriad of other bad and uncomfortable feelings like pretty much any shit feeling you can think of you might experience it as a side effect depending on what you're prone to and i just remembered something that one of my homies told me back in the day when i was starting out he theorized that weed will basically increase the way you're feeling at the moment basically that if you're feeling good if you're happy in your life at that point in time if you're in a good mood you'll feel fucking amazing when blazing. But if you're feeling down or sad or depressed or scared, you're more likely to have a bad trip. I think this is kind of not always true though, since many people that feel like shit smoke weed in order to feel better and forget about the shit that they're going through. So obviously they wouldn't be smoking if it just made them feel more shit. Anyway, the thing is though that every single person might experience something completely different when you ask them specifically how it feels like to be high. Every single time someone asked me what it feels like to smoke weed, I used to always say, I can't explain it. Like literally I wouldn't know how to explain it and that you'd have to try it for yourself but in a way, everybody knows what it feels like and it's nothing incredible, like it's not alchemy, like the effects are pretty simple. So the bottom line is, I'd say physiologically, the effects are always the same, but psychologically, they're very different for each and everyone. In simpler terms, what happens to your body is simple and it happens to absolutely every single human being that smokes weed. Everybody processes it chemically in the same way. The same molecules create the same reactions and the real physical effect has to be the same. However, the way you perceive it, the way you react to what's happening to you, the way you react to that state is completely different for every single person. Some people will feel like they woke their third eye and they're spiritually connected to the earth or whatever and huck trees or <laughs> I, don't, I don't know. While some people will just feel like... <laughs> And some people will think that they're about to die of an overdose, which isn't technically possible with weed anyway. For example, some other really cool effects I've noticed personally are time stands still. This is one of the main things I feel when I smoke too much. I actually have a crazy story, which is coincidentally at the same time I smoked the most weed I ever smoked in my life, ever. I definitely have to talk about that one one day. Um, extreme motivation. When I'm high, I never ever feel like slacking off or just being lazy. Especially with a sativa strain, I'm always super motivated to do shit even though usually it's quite the opposite for most people. Emotional. This used to happen to me quite a bit, but I feel like smoking weed can sort of make you emotional, but like if you were already in that mood so now let's talk a bit about the time frame of all that this was always very helpful for me in my youth when i was very inexperienced like i'd freak the fuck out and i found that by being aware of the different stages of a high it helped me relax and realize that it'll all be fine eventually because it'll come down at some point and that way i can actually start enjoying my heart keep in mind this is for smoking weed not dabbing, not edibles, in which case it's different. So basically, from the time you start smoking, you have a slow but gradual build-up. You might feel somewhat different the very second that smoke gets into your lungs, but it'll take give or take 20 minutes or half an hour to fully get high. Now, of course, this depends on your tolerance, your weight, your metabolism, and many other factors which could make this figure lower or higher. Anyway, from about half an hour into two hours later, this is the peak and this is when you feel the most high this is where you trip this is what you smoke weed for after two hours the effect will slowly start to wear off and it might take one to two hours to come down completely from my own personal experience i was rarely still high four hours in. if you wish to smoke more weed after that keep in mind that i noticed those figures are all scaled down for the second time you smoke so If you smoke again as you come down from the first high, you'll get back to being high a little faster than the first time and your high will last a little shorter and you'll probably think your high is not as strong, but that's probably because you were just high. And so there's more of a difference between being sober and then being high, like smoking the first time and being already high and then smoking again. So it might just be placebo. And um, also there's some people that have pounds and pounds on end to burn that will just aim to constantly remain at the peak of their high, in which case, They basically smoke again every time they feel like their highest low is slowly starting to fade So they'll smoke again just before they start coming down So as I said, the speed at which you get high and uh, how high you get depend on several factors Firstly, tolerance The more you smoke, the more your body gets used to it Some people can build the tolerance after just a few weeks of regular smoking, in which case they either need to up the dosage to feel the same effect, or simply do what's called a T-break or tolerance break, which is a period during which you don't smoke so that your body gets unused to the weed and clears it out completely from your system. There's many other things you build the tolerance to, like for example, caffeine. The second most important thing that might decide on how quick you get high and how strong your high will be is the potency of the weed. The better quality your weed is, the quicker and stronger your high will be. And there's so many other factors, apparently even your sex also plays a part in how high you get. I haven't changed sexes, so I wouldn't know. So yeah, I thought I'd also go a bit more in depth about the different highs you get from different strains and different ways to smoke weed. But this video is already getting way too long. So I'll just leave it for another time. Um, I also want to make a video about how to not have a bad trip and manage to relax, which is something I've really struggled with so much during my first years of smoking weed. And I also got to tell that story about the most we ever smoked. Anyway, let me know if you want to see those videos. If you enjoyed this one, then hit the like button. I love you all and peace. What's up les gens, c'est Tony FFA Donc, ma chaîne elle a toujours été à propos de la weed Et euh, la plupart des gens qui m'écoutent euh, fument de la weed Mais euh, un truc qui m'a toujours un peu surpris C'est que genre, il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui n'ont jamais fumé de la bœuf Et qui regardent mes vidéos juste genre pour s'amuser quoi et euh, même avant quand j'avais mon ancienne chaîne Je me souviens je voyais tellement de commentaires Qui disaient commencer à te défoncer etc., etc Et donc je me suis dit pourquoi j'ai jamais fait cette vidéo Vu que c'est tellement évident qu'il faut la faire En fait si t'aimes le son que t'entends en arrière plan Tu peux le trouver dans un playlist chill, premier lien dans la description Comme toujours, et dedans tu trouveras Tous mes sons les plus relaxants Comme ça que tu sais quoi écouter la prochaine fois que tu fumes de la bœuf En gros il y a deux parties, il y a premièrement Les effets qui sont spécifiques au type De bœuf que t'es en train de fumer ou euh, La façon dont t'es en train de fumer, donc en gros Il y a deux types de strains, Alors, je sais pas Comment on dit ça en français de les strains en gros, tu as genre indica et sativa. Tu ressens un effet différent si tu as l'une ou l'autre, genre si tu manges la bœuf, genre à, à travers des, euh, genre des brownies, space cakes, etc. etc. Euh, si tu dab, euh, si tu as genre la bœuf toute seule ou si tu l'as avec autre chose, genre si tu la si tu fumes en même temps que tu bois, si tu fumes avec genre par exemple de la bœuf et du tabac mélangé, tous ces types de choses ça a différents effets, mais de l'autre côté, tu as certains effets qui sont indépendants de la façon ou du type de bug tu es en train de fumer en gros c'est des effets que tu auras quelle que soit la façon que tu fumes donc aujourd'hui on va parler de ces effets là combien de temps ils durent. alors aussi ce qui est important c'est que tu te rendes compte que chacun réagit différemment et genre ce qui est vrai pour moi ou pour toi ce sera pas forcément vrai pour quelqu'un d'autre donc s'il y a un effet que tu es garanti que tu vas ressentir c'est la fin en anglais on appelle ça les munchies je sais pas est ce que vous avez un surnom en france aussi pour ça en gros quand tu es défoncé la bouffe, ça a un goût tellement bon. Tout le monde sait ça. En gros, quoi que ce soit que tu manges, ça va avoir un super bon goût. Si tu es en train de bouffer un truc genre moyen, ça va avoir un goût super bon. Et si tu manges un truc qui est déjà tellement bon, genre... Des pizzas, des burgers, des chips, des, euh, des bonbons, du chocolat, genre quoi que ce soit qui est bon quand t'es sobre, genre quand tu lui manges et que t'es défoncé, ta tête, elle va avoir l'air comme si t'es en train d'avoir un orgasme. Et tu vas probablement en avoir un parce que c'est juste, juste à ce point là que c'est tellement bon. Alors à part ça, ça peut aller deux chemins différents. Soit tu peux aller du bon côté, ce qui inclut de la joie, tu seras super heureux. Tu vas pas arrêter de rire, tu vas ressentir un sentiment de euphorie tu vas être complètement décontracté relaxé, bon bien sûr du coup l'euphorie et la relaxation part en même temps euh, et probablement aussi tu vas te sentir super créatif et toutes ces choses elles sont super bien et c'est aussi un peu la raison pourquoi il y a tellement de gens euh, qui se sentent pas bien quand ils sont pas en train de fumer parce que du coup ils se sont, euh, ils se sont habitués à se sentir toujours bien et euh, c'est techniquement un peu la définition de l'addiction en quelque sorte. Et tu peux aller du mauvais côté, le bad trip. Et j'ai eu Tellement, tellement de bad trips dans ma vie Que euh, je vais définitivement 100% faire une vidéo sur comment genre euh, Comment ne pas en avoir un parce que je suis vraiment un expert là-dedans malheureusement Les effets que tu pourrais ressentir inclus Tu vas beaucoup transpirer, tu risques d'avoir de l'anxiété Tu vas être paranoïaque, tu vas avoir genre des sueurs froides Et genre une myriade d'autres d'autres mauvais sentiments des ressentiments genre inconfortables genre tous les mauvais sentiments que tu peux imaginer tu peux probablement euh, l'avoir comme effet secondaire ça dépend de la personne du coup je me suis souvenu de quelque chose que un de mes potos m'a dit euh, quand j'avais commencé à fumer en gros sa théorie c'était que la beuh elle va genre augmenter comment tu te sens au moment que tu es en train de fumer donc en gros si tu te sens bien si tu es super content dans ta vie à ce moment là etc si genre l'ambiance elle est bien quand tu vas fumer tu auras un super bon tuet tu vas te sentir super bien mais si tu te sens pas bien si tu es triste si tu es euh, genre en dépression si tu as peur de quelque chose Chose. Genre t'as beaucoup plus de chances d'avoir un bad trip Et, euh, et je pense que c'est pas forcément vrai ça Parce que du coup t'as plein de personnes genre qui se sentent pas bien Et du coup qui fument de la beuh dans le, dans le but de se sentir mieux tu vois Et euh, dans le but genre d'oublier la merde qui traverse et tout Et euh, du coup genre c'est pas très logique Genre pourquoi ils fumeraient si ça les fait se sentir juste pire Ok le truc important aussi du coup comme j'avais dit C'est que chaque personne va réagir différemment et va avoir une expérience complètement différente quand tu leur demandes euh, qu'est-ce que c'est genre fumer de la beuh, comment tu te sens genre avant à chaque fois que quelqu'un me demandait comment c'est de fumer de la beuh, je disais toujours la même réponse et je disais que euh, je peux pas l'expliquer genre littéralement je, je, je saurais pas comment l'expliquer et tu devrais essayer toi-même pour savoir. Mais genre après réflexion, genre tout le monde sait comment tu vas te ressentir, genre c'est rien d'incroyable, genre c'est pas de, de l'alchimie genre c'est plutôt simple en gros les effets en gros comment j'expliquerais ça Physiologiquement, les effets sont toujours les mêmes mais psychologiquement, ils sont très différents pour chaque personne. Donc, en gros, pour expliquer ça plus simplement, ce qui se passe à ton corps, genre, c'est simple, et ça arrive à absolument chaque personne qui fume de la bœuf. Chaque personne, genre, le process euh, chimiquement, de la même façon, genre, c'est les mêmes molécules qui créent les mêmes réactions, l'effet physique, il est le même. Mais la façon dont tu perçois ça, genre, la façon dont tu perçois ce qui est en train de t'arriver à toi, la façon dont tu réagis à cet état d'esprit différent, euh, du coup ça c'est complètement différent pour chaque personne t'as des personnes qui vont sentir comme si genre ils ont réveillé leur troisième œil, ils sont connectés spirituellement et émotionnellement euh, à la planète et tout et genre ils vont aller euh, ils vont aller faire des câlins aux arabes genre je sais pas genre tu fais ce que tu veux et t'as des gens pour eux ça va être genre Et après t'as aussi des personnes qui ont l'impression qu'ils vont mourir d'une overdose Ce qui est techniquement impossible avec la bœuf Mais bon, d'autres effets que moi j'ai ressenti plusieurs fois qui sont plutôt cool c'est Le temps s'arrête Ça c'est un des trucs que je ressens toujours quand je fume trop Il faut absolument que je raconte l'histoire de la fois où j'ai fumé le plus de bœuf de toute ma vie une motivation extrême Genre quand moi je suis défoncé Je suis jamais flemmard Genre surtout quand je fume une set Je suis toujours super genre motivé à faire genre quoi que ce soit La quasi majorité des gens genre d'habitude c'est l'opposé complet Mais pour moi je suis toujours super motivé Et un truc qui m'arrivait de temps en temps aussi c'est genre euh, Tu peux devenir un peu émotionnel Et genre ça c'est genre si t'étais déjà dans cette ambiance Et après c'est pareil si tu bois Genre si t'es émotionnel et ensuite tu bois Genre tu vas être encore plus émotionnel après On va juste rapidement parler un peu du, euh, du time frame Genre de l'espace temporel de ce qui se passe Donc euh, ça c'est un truc Qui m'a toujours aidé Genre quand j'étais plus jeune Et quand j'étais genre vraiment euh, Quand j'avais pas beaucoup d'expérience Genre j'avais des crises Genre donc j'étais de paranoïa Et j'ai trouvé que En étant aware, Genre en me rendant compte Des différentes étapes De un high J'ai réussi à me relaxer Et à réaliser qu'en fait Tout va bien se passer Parce que genre Éventuellement Au bout d'un moment Ça allait tout simplement descendre et euh, du coup comme ça je pouvais commencer genre à vraiment genre prendre plaisir euh, avec mon high Du coup ça c'est pour genre fumer de la beuze C'est pas genre pour euh, si tu t'aimes, C'est pas genre si tu manges des space cakes Si tu manges des brownies etc Le temps c'est différent avec ces trucs donc en gros quand tu commences à fumer T'as genre un, un build up Genre t'as euh, une montée euh, graduelle et assez lente Tu vas sentir quelque chose de différent la première seconde Que genre le, la fumée elle rentre dans tes poumons Mais genre ça va te prendre au moins genre 20 minutes, une demi-heure pour que tu arrives vraiment Genre euh, en haut du high Alors bien sûr tout ça ça dépend de ta tolérance De ton poids, de ton métabolisme Et de plein d'autres facteurs qui pourraient faire ce chiffre Plus haut ou plus bas. Ensuite à partir de genre Entre une demi-heure et deux heures après avoir fumé Ça c'est le pic C'est l'apogée en quelque sorte c'est là où tu te sens le plus défoncé C'est là où tu te Et genre en gros c'est pour ça que tu fumes de la beuh quoi C'est pour cette période de temps Ensuite au bout de deux heures Genre les effets vont commencer à descendre petit à petit Ça peut prendre genre une voire même quelques fois deux heures Pour que genre tu descendes complètement Mon expérience personnelle je dirais que genre 4 heures après avoir commencé à fumer, genre j'étais rarement toujours défoncé. Genre au bout de 4 heures, genre t'es redevenu normal. Quoi. Après, si tu veux fumer plus de bœufs après ça, j'ai remarqué que genre tous ces chiffres, ils sont genre un peu plus petits la deuxième fois que tu fumes de la bœuf. Donc genre, si tu fumes une deuxième fois juste après être redescendu de ton premier high, tu vas plus rapidement redevenir high que la première fois. Et aussi ton high, genre il va être un petit peu plus court. Et aussi la plupart des gens, ils ont l'impression que leur high il est moins fort la deuxième fois qu'ils fument. Mais euh, je pense qu'en fait c'est juste genre la première fois que tu fumes, genre la différence entre être sobre et ensuite boum t'es défoncé, et ensuite genre la deuxième fois la différence entre être défoncé et ensuite redescendre, ensuite être défoncé encore genre à mon avis c'est juste ta perception tu vois, genre en gros je pense que t'es pas moins défoncé, c'est juste genre un placebo en quelque sorte, et après aussi t'as des gens qui ont genre des kilos de bœufs <rire> à brûler et, euh, et qui vont chercher à genre rester tout le temps genre complètement défoncé, de rester tout le temps à l'apogée, et dans ce cas là genre ils vont refumer, à chaque fois qu'ils ressentent que genre leur high commence petit à petit à descendre genre juste avant que j'aurais commencé à descendre et il vous refumer à ce moment là et comme j'ai dit la vitesse à laquelle tu deviens défoncé et euh, combien longtemps tu es défoncé ça dépend de plusieurs facteurs premièrement le plus important c'est ta tolérance donc plus tu fumes plus ton corps il va s'habituer à la bue. La plupart des gens, il y a une tolérance qui se crée au bout de genre quelques semaines, genre de fumer régulièrement. Et du coup, après ça, pour euh, ressentir le même effet, ils vont soit devoir augmenter la dose, soit au bout d'un moment, quand ils ne peuvent plus augmenter la dose, ils font un truc qui s'appelle un tea break ou une euh, pause tolérance. Donc en gros tu prends une période genre d'habitude une ou deux semaines pendant laquelle genre tu fumes pas du tout Comme ça genre tout le THC il sort complètement de ton corps et ton corps du coup il se déshabitue complètement à la bœuf. Et il y a plein d'autres choses à partir desquelles ton corps crée une tolérance comme par exemple euh, la caféine ou genre il y a plein d'autres trucs différents Le deuxième truc le plus important qui va décider de combien de temps il va te falloir pour que tu sois défoncé et euh, à quel point il sera fort genre ton high C'est la potency de ta bœuf. alors je sais pas comment on dit ça en français Genre euh, en quelque sorte genre la qualité Genre mieux la qualité de ta buée est Tu vas être plus défoncé et genre beaucoup plus vite Et genre il y a tellement tellement d'autres différents facteurs Qui vont euh, avoir une influence sur ça Genre euh, apparemment aussi même carrément ton sexe Il a un effet sur genre combien t'es défoncé Après moi j'ai jamais changé de sexe Donc euh, du coup je pourrais pas commenter là dessus Et ouais du coup j'ai aussi pensé à genre euh, Aller un peu plus dans le détail à propos des différents highs que t'as euh, par rapport aux différentes euh, strains, aux différents types de bœufs, aux différentes façons de fumer. Mais euh, du coup, cette vidéo, elle commence à devenir assez longue. Et euh, du coup, je vais juste laisser ça pour une autre fois. Aussi, il faut absolument que je fasse euh, une vidéo sur comment, genre, ne pas avoir un bad trip, pas être complètement paranoïaque, euh, avoir des crises d'anxiété, genre, vraiment réussir à se, genre, relaxer, à se calmer. Ce qui est vraiment quelque chose avec lequel j'ai eu tellement de problèmes quand j'ai commencé à fumer, genre, pendant mes premières années. Et aussi, il faut que je raconte la fois où j'ai fumé le plus de bœufs. En tout cas, dis-moi dans les commentaires si tu veux voir ces vidéos. Laisse un pouce orange si tu as aimé celle-là. Je vous aime tous et peace.